Salut les coachs c'est Charles de FrenchGB et en cette période de confinement euh, du coup je fais beaucoup de playbook <rire> et euh, je me suis dit que ça serait cool de vous partager euh, mon template J'appelle ça mon petit logiciel pour faire les playbooks à partir de Google Slide, donc la version euh, Google de PowerPoint. Et euh, je voudrais euh, donc du coup vous proposer de remplir le formulaire qui se présente en bas. Vous allez du coup pouvoir avoir accès à ce lien-là, dans lequel il y a un tuto vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc c'est assez complet hein, finalement, y a, je vous ai fait une vidéo pour chaque chose. Il y a aussi, euh, ça vous explique comment installer le logiciel dans le Drive, et il y a le template, du coup, vous allez pouvoir modifier une fois que vous aurez euh, respecté le, le processus d'installation. Et l'avantage de ce template-là, c'est que vous allez pouvoir le, le, le rendre malléable et l'utiliser à votre guise, donc euh, vous pouvez créer les joueurs, les nommer comme vous voulez, faire les traits que vous voulez, les, les schémas que vous voulez, tout est, tout est possible et tout est expliqué dans euh, le tutoriel vidéo. Donc il y a des templates Offense, Defense et euh, Flag, voilà, j'espère que ça vous plaira. Il y a aussi la possibilité de, de faire euh, des drills. Et euh, du coup, voilà, j'espère que vraiment ça, ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre votre email du coup, dans le formulaire en bas pour pouvoir recevoir votre lien d'accès. Et bon confinement à tous. A bientôt.